Dans App Inventor, j'ai créé mon interface Android. Je vais maintenant démarrer AI Starter pour créer une liaison entre mon interface et mon système Android. Voilà. Et ici, je vais maintenant connecter mon téléphone au câble USB. et lancer la connexion USB. Voilà, j'obtiens directement l'interface. Si je modifie ici un élément, directement, je vois ce que ça donne sur mon téléphone Android.